Bonjour. Dans cette vidéo, je vais tenter d'illustrer ce qu'on appelle la chaîne d'énergie avec trois objets. Tout d'abord, le vélo, la trottinette électrique et le ventilateur. Un objet technique a besoin qu'on lui fournisse de l'énergie pour produire l'effet attendu par l'utilisateur. À l'entrée, nous retrouvons l'énergie consommée par Pour le vélo, c'est de l'énergie musculaire, pour la trottinette de l'énergie électrique et pour le ventilateur l'énergie électrique. Cette énergie va circuler à l'intérieur et subir des transformations et à la sortie nous allons obtenir l'énergie attendue. Pour le vélo, de l'énergie mécanique, pour la trottinette de l'énergie mécanique et le ventilateur de l'énergie mécanique. Ce chemin est jalonné d'étapes. Quatre étapes pour être précis. La première, c'est à apporter de l'énergie à l'objet. On appelle cette étape la fonction alimentée. Parfois, elle est aussi appelée la fonction stockée. Pour le vélo, ce sont les pédales qui va assurer cette fonction. Pour la trottinette électrique, ça va être la batterie. Et pour le ventilateur, c'est le cordon d'alimentation qui assure ce rôle. Grâce à cette première étape, l'objet va posséder suffisamment d'énergie pour fonctionner correctement. Cette énergie disponible va être ensuite conduite à l'intérieur de l'objet. Cette deuxième étape s'appelle la fonction distribuée. Pour le vélo, ce sont les manivelles qui assurent la distribution de l'énergie musculaire. Pour la trottinette électrique, cela va être la poignée d'accélérateur et les différents câbles présents à l'intérieur. Pour le ventilateur, cela va être les boutons à l'avant et les différents câbles qui sont à l'intérieur de l'objet. Nous arrivons à la troisième étape de la chaîne d'énergie. Cette fonction permet de transformer l'énergie disponible en énergie utilisable. Pour produire l'effet attendu de l'objet. C'est la fonction convertir. Le vélo doit convertir l'énergie musculaire en un mouvement, c'est-à-dire une énergie mécanique. C'est le rôle du boîtier du pédalier situé entre la manivelle et le cadre du vélo. La trottinette. Convertit l'énergie électrique en énergie mécanique grâce à son moteur. Le ventilateur va convertir l'énergie en électrique en énergie mécanique grâce aussi à son moteur. La quatrième et dernière étape consiste à exploiter l'énergie utilisable pour aboutir à l'effet attendu. C'est la fonction transmettre. Pour le vélo, les plateaux, la chaîne, les pignons, le dérailleur et la roue vont transmettre à la route l'énergie mécanique produite par le pédalier. Pour la trottinette, c'est la coura, la roue, qui transmettent l'énergie mécanique produite par le moteur. Pour le ventilateur, c'est le réducteur à l'épargne qui transforme l'énergie mécanique du moteur pour produire du vent. En conclusion, la chaîne d'énergie permet de décrire le parcours de l'énergie dans un objet. Ce parcours débute par l'apport d'une énergie d'entrée et se termine par l'action précise pour laquelle l'objet a été créé. La chaîne d'énergie est constituée de quatre étapes, alimenter, distribuer, convertir et transmettre.